Oui Feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Thoughts jumping and I give my name. Grasping into a life. Life is happy, but it's so insane. We must merely make a start. Say I'm coming home Savannah We'll never be alone Savannah Salut ah les amis, j'espère que vous allez bien bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui, ça sera la dernière vidéo juste avant l'élection de Miss Dragon. Donc là, on est au Park, Park of A avec la team. Toute la team est là, présent ici. On va faire un de nos derniers entraînements de répétition pour le show de ma sœur Emity. Voilà, je voulais juste vous partager ces petits moments-là, ces petits moments de complicité, de solidarité avec tout le monde. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire pour encourager toute la team et aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao I can stick around for those pounds but I do that to pass the torch and Trust me, on my I and D E E N D E N T shit chasing dreams Yeah. Oh. Je te fais des gros bisous, Emmity, et bon courage pour l'élection. Je te souhaite bon courage. Salut, Rana, les amis. Bonne chance, Emmity, pour cette élection. J'espère que tu vas gagner. Tu vas décrocher ce, ce titre Miss Dragon. Et Fight enfin, on est tous avec toi. Toute la team, ma famille, toute ma classe c'est avec toi. Allez, go. Bonne chance pour la riche. Merci. Salut Yorana les amis, ouais, bah, c'est pour encourager Emity, c'est sûr elle va gagner. Lâche pas, continue comme ça, c'est sûr, tu vas réussir. Mm. On ouais, avec toi. Je soutiens à fond Emity, elle va gagner pour moi. Je souhaite à Emity du bon courage pour l'élection Miss Dragon et je sais que tu peux le faire. Vas-y Emity <rire> C'est la première fois que je vais participer à ce spectacle pour l'élection Miss Dragon. C'est la première fois que je me montre devant le monde. C'est ça le mat des Miss Dragon Voilà hein? <rires> <rires> les amis on est venu récupérer la robe chinoise de ma soeur Emiti juste là <rire> c'est pour eux. Sa robe de soirée, c'est pour le dernier tableau, c'est ça M.T. Le dernier passage Voilà, le dernier passage, elle est juste magnifique La robe est magnifique et pour Donc voilà les amis, là on vient tout juste de rentrer à la maison Parce que je voulais absolument prendre une douche Là ça fait super du bien, j'ai lavé mes cheveux et tout oh, J'ai les cheveux dans la bouche Parce qu'après ce matin, après le McDo et tout D'ailleurs le McDo, ouais, c'était... C'est pas bien de manger McDo hein. Du coup on a étalé la robe Ici, sur le fauteuil, comme ça au moins ça reste bien droit et tout. En tout cas la robe elle est juste magnifique. J'ai hâte de, voilà, que M.T puisse porter et montrer bah, comment c'est bah, une fois porté. Mais voilà en tout cas là, euh, je vais vite me changer. M.T se prépare aussi parce qu'on va à Philanthropique pour la répétition de Miss Dragon. Et puis bah, je vous emmène avec moi. Regardez les amis, là on est avec Gavin Et là on est en train de regarder un extrait qui va passer à la soirée d'élection Miss Dragon. Super acteur, Renatier, <rire> <Kennedy, rire> comme d'hab, au top. C'est quoi ce Tu me fais même pas la bise sinon moi, c'est. Ah non, on a trop qu'on a fait cette scène. <rire> Regardez ce qu'il m'a fait faire. Et là c'est la répétition de toutes les candidates avec Morgane aussi. Salut les amis, donc là on se situe à l'aéroport de Faa, parce qu'on va aller récupérer mon petit frère bah, qui revient de France. Euh, J'ai super hâte de le rencontrer, de le revoir et puis de vous le présenter aussi. what's life.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 En plus il y a un décor qui est pas en plus je brille comme pas possible comme Moi je... je suis un garçon Le Garçon manqué avec son t-shirt à rayon Mais c'est quoi ce t-shirt là ah, ouais. C'est un vieux t-shirt de papa Bref les amis On se retrouve bah, nous deux ma soeur bon, là il est euh, il doit être minuit passé là Donc c'est pour ça euh, ça explique nos têtes euh, un peu, euh, peu fatiguées Et puis euh, voilà on a fait On a une grosse journée Très euh, ouais. Je voulais vous partager en fait ces, ces petits moments Je vous ai jamais filmé en fait les préparations de Miss Dragon Que ça soit sur mon Instagram Snapchat ou euh, Facebook je voulais vraiment euh, vous partager ces moments sur YouTube. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce genre de vidéo. N'oubliez surtout pas de liker et de partager aussi à tous vos amis pour que voilà, s'ils sont intéressés, n'hésitez pas à partager. Et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube Teddy Janté, si ce n'est pas encore fait. Et d'activer la petite cloche de notification bah, pour euh, recevoir mes prochaines vidéos. Bah D'ailleurs, j'ai pas vu, euh, j'ai pas vu euh, la vidéo. Oui. Donc euh, ce sera une surprise. J'ai filmé mais il y a des petites ouais. parties euh, Je sais pas surprises. Ce y a dans, le, euh... dans le contenu début de la vidéo bah, j'ai vu qu'il a filmé lors des répétitions ouais, j'ai fait une petite surprise avec des, des petits mots d'encouragement et tout pour toi ah. avec la team qui te soutient oui, et... je vous aime ma team oui. je voulais euh... Vous remercier pour tous les gentils commentaires, pour tous les likes, pour euh, les messages euh, d'encouragement et puis l'émission euh... la dernière vidéo. Ouais. C'était la première fois vraiment que je passais. Euh, sur ma chaîne YouTube en fait, oui. où tu te présentais vraiment. Oui ouais. voilà, où je parlais. Euh... Et franchement, vous avez été juste incroyable. Hein. Bah, tous ceux qui sont derrière leur écran à regarder cette vidéo. Vous avez été juste incroyable sur le Brother and Sister Tag. Oui. C'était une vidéo qu'on avait toujours qu on voulu avait... faire. Oui, qu'on avait pensé ouais. bah, lors de ces de tes premières vidéos. Ouais, C'est lorsqu'on était à Paris fait Il m'avait parlé déjà, enfin parce que c'est vieux quand même, c'est obsolète un peu. Ouais, c'est les vieux tags de chez YouTube où on faisait les, où encore ça existait les tags et tout. Ben voilà, je voulais quand même en faire cette vidéo tout départ. C'est jamais fait, mais on avait préparé les questionnaires à l'époque. Ouais, c'était des. On y avait pensé. C'était des questions plus plus de nous-mêmes quoi. On avait réfléchi à des questions plus nous-mêmes, alors que ces questions-là, j'ai cherché sur internet. Et elle a jamais voulu la faire cette vidéo-là. Ouais, ben je n'osais pas du coup. On voulait vraiment vous remercier du fond du cœur d'avoir accepté chaleureusement cette vidéo. Vous avez été hyper nombreux à partager à la commentaire. C'est vraiment euh, un truc de ouf quoi. Donc euh, merci énormément franchement euh, de tout votre soutien à chaque fois. Bon voilà, on s'est rendu compte que ça vous intéressait de nous connaître un peu plus Et en fait c'était le but euh, de cette vidéo là aussi. Donc peut-être euh, peut-être un... Ouais. Un deuxième épisode ouais. Peut-être euh, leur demander, vous demander de, de, nous, envoyer, voilà, euh... de nous envoyer vos questions oui, auxquelles vous voulez qu'on réponde, ça peut être cool. Si jamais vous voulez cette vidéo-là, mettez-la en commentaire. Dites-nous que bah, vous serez intéressé par ce genre de vidéo-là. Ça sera à vous qui allez nous poser des questions, ça peut être cool ça. Ouais. Ménage verrai. et moi, attention, ah bah oui. <rire> je débute. Encore un gros merci à tout le monde et merci pour vos encouragements aussi pour l'élection. Et, et ouais. on va tout donner. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, l'élection aura lieu bah, dans quelques jours. Je pense que cette vidéo sortira mercredi, l'élection ça sera samedi. samedi. On samedi vous prépare soir. de magnifiques trucs. On a travaillé fort, fort, fort avec toute la team. Ah oui. On s'est vraiment donné à fond. Et puis on va bien s'amuser. Voilà, c'est ça. On va ça. bien s'amuser avec tout le monde. Encore une fois, merci du fond du cœur. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager, c'est super important. Et puis de vous abonner à ma chaîne YouTube. On voulait juste être transparent avec vous, sans aucun artifice. Vous pouvez voir comment nous sommes habillés. On voulait juste être naturel et puis partager tout ça ensemble. Donc euh, voilà, ben, on vous fait de très très gros bisous. Prenez soin de vous et il nous reste plus qu'à vous dire. Maroro, Nana et à bientôt les amis. Ciao, ciao. Bye bye. Et les amis, n'oubliez pas d'aller liker la page Facebook de ma sœur, Hemi Tank, candidate numéro 6 à Miss Dragon. Je mettrai le lien juste dans la barre d'infos. Un petit like, un petit partage, ça nous ferait super plaisir. Donc allez voir sa page Facebook, montrez-lui tout votre amour. Et puis je vous fais de très gros bisous. Et puis je vous aime. Ciao. Ciao. Oh. Stop, stop. <rire> excellent, excellent.